Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Allez, aujourd'hui ça va être une petite vidéo nature. Je vais vous montrer un peu euh, qu'est-ce qu'on peut avoir comme insectes dans notre jardin tout le long de l'année. Donc, j'ai filmé quelques, quelques insectes dans mon jardin euh, chez des voisins et tout ça pendant toute l'année 2019. Là, on est le 2 février 2020 et je vais vous montrer quelque chose. Allez. Excusez-moi un peu du bordel, on est en hiver, donc le jardin n'est pas du tout rangé. Vous voyez ça C'est une toile pour, ben pour, pour la terrasse, pour l'été, pour se couvrir du soleil. Et là-dedans, souvent, il y a des choses intéressantes. Donc je vais vous montrer ça. Si on tourne là, qu'est-ce qu'on peut voir On voit quelques guêpes. qui sont en train de dormir. Si je tourne le deuxième, est-ce qu'il y en a d'autres... Là, il n'y a rien. Alors aujourd'hui, c'est beau, donc ils sont peut-être de sortie. Ah, une autre une petite guêpe qui dort. Hein. Ah, ouais, là, ça. Alors, comme je dis, ouais, c'est des futures rennes. Enfin, c'est des rennes en hibernation. Donc là, ils dorment. Vous voyez, ils se réveillent un peu parce qu'il fait un peu beau. Aujourd'hui, la température est de 20 degrés pour un 2 février 2020. C'est quand même exceptionnel. Donc ça reste magnifique, ouais, ils sont pas du tout dangereux, ils ne m'attaquent pas, même s'il y a des vibrations. Voilà, donc tous ces endroits, ça cache. Alors malheureusement, ça tache un peu les, la toile, hein, mais bon, c'est comme ça, c'est la nature. Bon, après ici, là, vous êtes sur une punaise verte hein. Vous avez aussi des, des, des punaises asiatiques. Je vais essayer de vous en montrer une. Alors, on va essayer de vous montrer ça. Vous voyez, là, on est sur une punaise asiatique. On les reconnaît avec les petites taches sur les côtés. Hein. Et les antennes rayées aussi. On voit les rayées blancs et noirs. Voilà, ça, c'est une punaise asiatique. On, on appelle ça la punaise diabolique aussi. Donc vous voyez ces endroits là, c'est des endroits où les guêpes vont euh, hiberner l'hiver pour après fabriquer leur propre nid l'été Bon maintenant je vais vous montrer ben, tout ce que j'ai filmé en 2019 des petites euh, vidéos que j'ai filmées qui va être regroupée avec un peu de musique. J'espère que ça va vous plaire. Alors, n'hésitez pas à faire ça avec euh, vos enfants. Euh, vous risquez rien du tout d'observer les animaux. Vous prenez un téléphone, euh, un appareil photo, ou même sans, sans filmer. Vous regardez dans la nature, vous, vous levez les feuilles, il y a des abeilles, des punaises, des coccinelles, euh, un peu de tout, même des araignées, c'est joli à voir. Il faut, il faut faire connaître la nature à nos enfants pour la préserver, c'est très important. Donc, je vous laisse avec toutes ces vidéos et euh, ben, je vous dis à très bientôt les télés. Whoa. Yeah. We'll yeah. be Quoi T'es pas abonné à Wa